Bah euh, très très bien, j'ai vraiment eu des bonnes sensations, je me suis trop fait plaisir dans les voix et euh, j'ai réussi à, à bien m'exprimer donc euh, c'est cool, ça a passé en demi-finale et euh, au-delà de ça les voix étaient vraiment bien ouvertes, euh, les prises elles étaient top et c'est toujours cool de grimper à Chamonix pour une Coupe du Monde donc euh, tout s'est bien passé ce matin. Ah bah c'est vraiment une chance. C'est clair que euh, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir faire une Coupe du Monde. En plus ici à Chamonix, dans un super cadre, pour l'instant il n'y a pas la pluie donc c'est génial. <rire> et, euh, et avec ce contexte-là, vraiment, euh, bah, je félicite les organisateurs parce que c'est pas facile. Euh, ils font un, un gros travail et c'est ça qui nous permet de grimper donc euh, c'est donc super, voilà, c'est de la chance.